Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler du ciel en me basant sur le catéchisme de l'église catholique donc le ciel est vraiment le, notre but suprême c'est la fin à, à désirer, à espérer et il faut vraiment tout faire pour, pour accéder au ciel c'est vraiment le sens de notre existence et j'espère tous vous y retrouver un jour Autrement, ça voudrait dire que vous, vous croupissez en enfer pour toute l'éternité. Et l'éternité, comme dirait l'autre, c'est long, c'est même très très long. Euh, donc la croyance au ciel répond euh, à l'article de notre credo pour nous catholiques, « Je crois à la vie éternelle ». Et euh, donc en fait, comme nous allons tous mourir, en tout cas notre corps, vu que notre âme est immortelle, euh, à notre mort, nous allons être jugés. C'est le jugement particulier, à ne pas confondre avec le jugement euh, dernier. Euh, donc nous allons être jugés à aller soit, soit éternellement au ciel, donc euh, dans cet état de bonheur suprême et définitif, soit nous allons être jugés éternellement euh, à aller en enfer. C'est-à-dire une séparation éternelle avec Dieu. Et je ferai une vidéo. Euh, bientôt sur, euh, sur l'enfer et euh, donc notre destination finale dépend de notre foi et de nos œuvres. et saint jean de la croix disait qu'au soir de notre vie nous serons jugés sur l'amour et là je vous renvoie à une vidéo que, que j'avais faite qu'est ce que l'amour c'est vraiment la feuille de route pour aller au ciel et pour résumer très brièvement euh, cette vidéo, je, pour, a, pour aller au ciel, donc, il faut aimer, et pour aimer, il faut respecter les dix commandements, faire au maximum les sept œuvres de miséricorde temporelle, et faire au maximum les sept œuvres de miséricorde spirituelle. Il faut aussi faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent, et ne pas leur faire ce que nous n'aimerions pas qu'ils nous fassent. Il faut aussi avoir euh, l'esprit des, des béatitudes. Euh, donc les, les béatitudes c'est à dire euh, heureux les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux autrement dit il faut être détaché du, du monde détaché des richesses heureux ceux qui pleurent car ils sont consolés il faut donc euh, regretter nos péchés heureux les doux euh, etc donc il, il, faut, euh, il faut être doux et humble euh, il faut être juste il faut être miséricordieux donc euh, pardonner aux autres car sinon il ne nous sera pas pardonné voilà, heureux les cœurs purs, qu'elles verront Dieu, il faut être pacifique. Euh, voilà. Euh, donc, je, je vais euh, maintenant euh, euh, lire un peu le, le catéchisme de l'Église catholique, donc des, les articles euh, 1023 à 1029, ça parle du, du ciel. Alors, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Donc, pour être parfaitement purifié, je pense que la plupart euh, auront besoin du purgatoire. Si vous, êtes, si vous avez la grâce d'être martyr, c'est-à-dire de mourir pour la foi en Jésus-Christ, là, vous pouvez accéder directement au ciel. Euh, donc, euh, donc, ceux qui meurent en état de grâce sont pour toujours semblables à Dieu, parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Euh, là, après, en, en, à l'article suivant, euh, donc on a une définition du, du ciel, hein, c'est-à-dire la vie parfaite avec la Très Sainte Trinité, cette communion de vie, d'amour avec elle, euh, bon, on partagera aussi la, la joie de la Vierge Marie, des anges et tous les tous les saints. Euh, vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Les élus vivent en lui. Et là, ça rejoint euh, une citation de Saint Paul. Donc euh, euh, une citation de Saint Paul. Euh, donc c'est dans 1 euh, euh, corinthiens euh, chapitre 15 verset 28 et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis et ainsi Dieu sera tout en tous donc là c'est au jugement dernier hein. euh, Dieu sera tout en tous c'est très intéressant euh, comme concept enfin, moi c'est ce vraiment ça me parle beaucoup, euh, Dieu sera tout en tous donc Dieu sera tout en nous on sera euh, rempli de Dieu euh, donc reprenons la, la lecture euh, alors l'église parle aussi euh, les écritures parlent aussi de, pour parler du ciel de vie, de lumière, de paix de festin, de noces de vin du royaume, de maison du père de Jérusalem céleste, de paradis euh je vous laisse mettre sur pause pour lire le, pour lire euh, la, la, la suite euh, moi je vais compléter euh, je vais compléter euh, ce petit exposé avec euh, en, en, en lisant un peu ce, ce livre, Pense à tes fins dernières c'est un livre que je ne saurais trop vous recommander il est, il est très clair, très court euh, donc je vais lire, alors euh, au ciel donc euh, pour l'instant il n'y a que la Vierge Marie et Jésus qui, qui ont leur corps glorieux mais au la, après le jugement dernier nous aurons, enfin tous ceux qui sont au ciel auront un corps glorieux alors euh, alors je voulais un peu développer cette notion de corps glorieux donc les corps glorieux seront incorruptibles, impassibles, subtils et clairs alors je vais, je vais lire Donc, l'incorruptibilité et l'impassibilité les élus ne pourront plus souffrir ni mourir, aucun danger ne les menacera, rien ne pourra leur nuire, ils seront à jamais exempts de toute peine, de tout ennui, de toute fatigue, de toute crainte. Ensuite, sur la subtilité, cette propriété ne consistera pas en ce que les élus auront un corps raréfié comme l'air, mais en ce que leur corps sera parfaitement soumis à l'âme, ce qui aura une foule de conséquences heureuses comme par exemple la faculté de se transporter instantanément d'un lieu à un autre. En effet, les élus ne verront pas tout des yeux du corps sans avoir à se déplacer, ils pourront donc quitter tel ou tel lieu du ciel d'une manière presque instantanée, et ce mouvement ne diminuera pas leur béatitude car Dieu sera présent partout. Ensuite, la clarté. Cette propriété consistera dans le rejaillissement sur le corps de la gloire de l'âme, chaque saint aura sa clarté propre, proportionnée à sa sainteté. La transfiguration de notre Seigneur nous donne une idée de ce que sera la clarté des élus. Voilà, et aussi, euh, nous, nous, nous serons en compagnie des êtres aimés. Euh, alors, je vous, je vous, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, que euh, 85% des, des âmes, euh, vont en enfer faire le actuel hein. c'est la Sainte Vierge qui l'a révélé euh, à Maureen Kyle, une voyante hein, contemporaine donc voilà choisissez bien votre camp que Dieu vous bénisse et à bientôt